Salut toi, tu vas bien Là aussi enfin, ma d'observation sur l'usage du vélo cargo, que l'échappée belle, 71 rudementaires à Nières sur seine a eu la grande gentillesse de me prêter. Alors c'est juste sur une journée, hein. j'ai pas pu euh, l'expérimenter euh, quand même toute la semaine. Il faut bien qu'il puisse. Euh... Exposé aussi alors c'est une particularité c'est un démo bike donc gracieusement prêté par 12 cycles le fabricant et bah pas de bol hein. c'était les conditions météorologiques absolument pénibles pour en profiter alors évidemment c'est pas insurmontable d'ailleurs on m'a demandé à plusieurs reprises Avec ah, ça tombe aujourd'hui tu vois Ça une foutre trop tard sur le petit bord des conseils sur euh, les équipements de pluie et tout mais non pourquoi il fait ça lui pourquoi il a fait ça et là, lui, il y a le feu moi ça fait bien longtemps que je les ai j'avais déjà fait une Deli Ops hein, je te la mettrai en commentaire sur euh, le fait de se déplacer euh, par ce type de climat où vraiment ça mouille beaucoup donc évidemment si t'es pas équipé euh, d'une manière euh, opportune tu risques un petit peu de le payer dans ta journée de travail, surtout si tu n'as pas de quoi te changer. Wow. Ou pas de quoi laisser sécher les vêtements euh, comme il faut. Donc, euh, moi je t'ai monté ce trajet en cut-cut, hein, parce que c'est pas très joli du tout au niveau de l'image, avec les gouttes sur l'objectif et tout. Et puis, euh, c'est pas très joli, euh, et alors tout court, <rire> comme, comme lumière, voilà, il fait nuit, euh, sombre... Euh, c'est tout trempé partout. Ça explique pourquoi je fais toujours beaucoup moins de déliops en hiver. C'est que ça rend pas des images superbes de nuit quand même. Hormis dans une ville très éclairée. Mais c'est pas le cas de mon itinéraire. Enfin, avec 5 km de, de, de bois de boulogne notamment, dans le noir total, bon, c'est pas, pas très beau, tout simplement. Et puis quand tu attaches un peu d'importance à la qualité de l'image, bah là tu t'y retrouves pas, hein, tout simplement. Donc voilà, j'essaye je, d'éviter un petit peu ce genre d'épisode mais c'est quand même important de, de le montrer un peu en somme puisque voilà, quand il fait ce temps là on reste quand même relativement nombreux et nombreux à, à circuler sur nos vélos notamment celles et ceux qui sont bien équipés voilà sous mon pont, le pont où je prends toutes les photos de mes vélos depuis pas mal d'années Alors voilà la bête On raccroche avec les images, euh, ces petits plans sur le vélo que je t'avais présenté dans les précédentes euh, observations donc ce magnifique 12 cycles assistance électrique. Alors euh, c'est bien et c'est pas bien l'assistance électrique. C'est bien parce que euh, bah, ça t'aide tout simplement au démarrage. Mais une fois que tu as lancé le vélo, bah, quand tu arrives à 24 km heure, tu ressens l'effet un petit peu âne mort. Donc c'est pas très, comment dire, <rire> c'est pas très naturel finalement. C'est-à-dire que à partir de 24-25, pouf, tu sens le, tout le poids de la bête. Alors je ne l'ai pas testé... Euh, chargé comme une grosse mule je l'ai testé, juste chargé avec mes, mes affaires personnelles dessus, pour la journée enfin dans la caisse là. Euh, donc là c'est une, une livrée euh, top momut, euh, super modulable tu peux vraiment moduler ce, ce modèle euh, à ta convenance mettre un petit toit, comme je disais la dernière fois mettre un petit toit dessus, ou des sièges enfants, euh, ou en mode euh, cargo livraison si tu veux ça se prend incroyablement bien en main c'est vraiment très facile, c'est même surprenant en fait. Alors évidemment, euh, j'étais beaucoup plus prudent qu'avec mon vélo habituel. D'une part à cause de la prise en main qui est quand même différente. Et puis ensuite parce que je voulais surtout pas l'abîmer, je voulais surtout pas le rayer. Et c'est parti là pour euh, bah une grande traversée de Paris euh, depuis l'Hôtel de Ville, donc quatrième euh, arrondissement. Euh, Paris Centre hein, comme on dit, on arrive dans le premier et euh, on va suivre le vélopolitain, la ligne 1. Donc c'est tout ce réseau qui a été créé à certains endroits qui, qui suivent juste au-dessus euh, le trajet de ligne emblématique de, de métro. Donc là on va suivre la ligne 1 jusqu'à la Défense. Donc le, le, le vélopolitain 1 s'arrête à la Défense au terminus de la ligne 1. Bon, rue de Rivoli, euh, c'est quand même assez fréquenté. Euh, on voit que c'est absolument pas dramatique euh, du côté des motorisés, même si c'est normalement euh, drastiquement euh, interdit aux véhicules particuliers désormais et euh, cette coronapiste donc a été mise en place vraiment pour euh, permettre à toutes celles et ceux qui voulaient euh, s'éviter d'aller euh, toucher des barres de métro en dessous, justement d'avoir une alternative. Soit on dit un énorme merci. Je vais avoir qu'un seul feu rouge sur ces rue de Rivoli, c'est-à-dire que bah, calé à 25 euh, de l'assistance du vélo, enfin, plutôt vers euh, 23, 24. Donc euh, on est passé directement en hiver, il n'y a pas d'automne, c'est ça oh là là. C'est un peu lent pour moi, j'ai je, je, tendance un peu à m'ennuyer. Après, bon, euh, effectivement, c'est un vélo qui est assez lourd, mais... Euh, je, pour avoir expérimenté les 12 précédemment euh, sans assistance électrique, tu arrives quand même à les, à les amener facilement euh, plus fort que ça. Mais bon, avec le poids du moteur, tout ça, puis en fonction de la manière dont tu es chargé, c'est un peu plus difficile là. Mais enfin, je l'ai fait, hein, fait, je l'ai fait, je même monté à 39,40 euh, le matin même, tout foufou. <rire> bon, ça fait un peu mal aux genoux, <rire> quand même. Mais euh, ma foi, bah, si t'en as un usage ou t'es chargé en permanence, euh, cette assistance électrique euh, est un plus, oui. C'est aussi un plus sur le prix. Attention. Bon, même bon, on sait que c'est quand même euh, un prix euh, intéressant, on va dire. <rire> intéressant pour qui Je ne sais pas. Euh, voilà, c'est un gros fantasme. Moi, j'en ai très envie d'avoir un, un cargo comme ça à la maison, même si j'en ai pas forcément l'usage. Donc c'est complètement débile. Finalement, <rire> ce serait juste un luxe. Voilà, comme quelqu'un qui, qui va se payer une voiture à, à 50 000 euros alors qu'il gagne le SMIC. Bon, ben bah voilà, ça serait un peu de cet ordre pour moi, finalement. Je peux très bien m'en passer aussi. Mais ça me fait fantasmer, vraiment. <rire> ça me fait, euh, ouais. Je suis comme un foufou, là. Ça m'a vraiment bien plu, euh, cette expérience. Sinon, à propos du prix, euh, toutes chose égale par ailleurs. Il faut, faut aussi considérer euh, un fait majeur et... Euh, j'ai observé ça dans mon entourage. J'ai un petit panneau pour passer, alors je peux y aller. Tout droit, tout droit. Tout droit, tout droit. De longue date, il y a beaucoup de gens qui ont remplacé leur voiture par un vélo cargo. C'est-à-dire qu'évidemment, le vélo cargo, il va t'apporter une solution incroyable, un repli par rapport à ta voiture, mais pas forcément tout le temps. Et là, dans ce cas-là, bah, que font les gens que je connais dans mon entourage qui ont... Lâcher leur voiture pour un vélo cargo, Bah quand ils ont besoin d'une voiture, ils la louent, tout simplement. Et là, tu te retrouves avec un calcul économique totalement gagnant. Voilà. Donc la question est, où est-ce que tu places le curseur Comment tu vas quantifier tout ça euh, entre, entre ton usage quotidien de la voiture ou pas, ton usage occasionnel de la voiture ou pas Tout dépend de ton environnement, de, voilà. Où ça nous est arrivé de ne pas avoir de voiture quand on était parisien, même avec des enfants d'ailleurs. Ben, effectivement, on louait, mais c'était super pratique parce qu'on avait un loueur en bas de chez nous. Là maintenant, rendu où on est à Beson, ben, on se pose la question. Alors, alors on s'est dit, ouais, bon, le, le premier loueur, il y à 2-3 km. Donc euh, peut-être le Brompton, hein, le vélo pliant, <rire> C'est pratique. Tu vas chercher ta voiture que tu loues avec.. Euh, on est en pleine réflexion là-dessus, mais voilà, ça me semble pas tout à fait bien engagé non plus. On a notre voiture, on l'aime bien, elle nous rend bien service. Mais, soyons honnêtes, elle nous rend bien service très, très, très occasionnellement. Voilà. Au plan comptable, on est perdant, totalement perdant, c'est clair. Et alors, cet itinéraire sur les Champs-Elysées, ça me donne l'occasion de, de, de signaler ce que j'ai remarqué cet été. C'est que, contre toute attente, il y a eu une campagne de signalisation de panneaux de M12A et M12B sur ces Champs-Elysées, donc les va tout droit, les tournes à droite. C'est vraiment le dernier endroit où je m'attendais à ça. Ce qui est évidemment dans les lieux très fréquentés par le public, les piétons et tout ça, en général, les gens sont très frileux à mettre en place ce genre de panonceau. Je crois que personne ne le connaît ce Et là, à la fin de l'été, bah, c'était la, la bonne surprise. Du coup, ta vie change, c'est hyper efficace quoi. Et puis si tu ajoutes à ça euh, donc le tunnel sous la place Charles de Gaulle-Étoile, bon là c'est carrément royal au bar. <rire> tu t'évites en plus le, le petit stress pour euh, certaines et certains euh, qui n'aiment pas trop euh, passer sur euh, l'Étoile, c'est quand même un, un exercice un peu rock'n'roll. Hein. Je ne sais pas combien de temps ça va tenir ce souterrain, mais ici je viens de te montrer euh, un piéton qui souhaitait traverser euh, sur son passage protégé, et... où personne ne s'est arrêté avant le euh, 72e euh, automobiliste. J'avais partagé ces images sur Twitter. Et viens sur Twitter si tu veux. Franchement, euh, c'est sympa. La cyclosphère, la vélosphère. On partage beaucoup de choses et tout ça. Il y a beaucoup de, de gens qui râlent aussi. Mais euh, globalement, c'est un super bon esprit. Puis on est propre sur nous. Hein. Et donc euh, j'en parlais dans la précédente euh, Daily Ops, donc mon trajet euh, précédent avec euh, cette euh, journaliste. Ce jour-là, il avait plu très très fort le matin. Donc ça a quand même dissuadé beaucoup de gens de prendre leur vélo. Parce que il bah, y a forcément, il y a toujours des alternatives. Alors les alternatives, on les voit bien sur la route, effectivement. Les gens comme moi, par exemple. Alors moi, il se trouve que je le fais pas. Parce que je n'ai pas envie de m'infliger ça. Voilà, ces gens nous ralentissent. Ça passe pas trop d'expérience de me filer avec ça quand même. que j'ai fait Le Voilà, j'y arrive. Ah, il y a la police C'est un sas vélo fort fort occupé. Fort fort occupé. Alors, il est mieux un sas vélo. Qualité bitume, tiers monde. Mais des gens comme moi qui possèdent une automobile et qui ont un trajet de 17 km à vélo, de 20 euh, en auto, tu peux être rapidement tenté euh, de te rabattre euh, sur ton auto et de te l'infliger. Je dis ça parce que j'ai pas mal de collègues, euh, c'est complètement euh, emblématique et symptomatique euh, de cette problématique. Ça fait beaucoup de tics, tout ça. Euh, j'ai pas mal de collègues qui sont vélo hein, mais euh, qui, euh, comme moi, disposent euh, d'une voiture euh, et donc euh, ont tendance à se rabattre euh, sur leur bagnole pour se déplacer quand les conditions météorologiques euh, s'y prêtent euh, moins, on va dire, moins, mais tout est relatif. Je pense à toi, Colin, mon coco. Il a un Ah hein. oui ouais, ouais. Je sais pas où je regardais, mais... Tout bon. Colin qui a 20 km aller, 20 km retour Donc c'est pas rien Mais euh, dès qu'il y a une goutte euh, Il prend pas son vélo, il prend pas sa moto non plus Parce qu'il est, est motard Mais il prend sa voiture Puis après il rouspète parce qu'il met euh, 1h50 à faire 20 km Je rigole Alors qu'il lui faut juste 1 heure hein, pour faire ses 20 km Voilà, parce qu'il roule fort Et puis euh, il a un vélo avec une petite assistance euh, Pas tout à fait légale d'ailleurs C'est l'instant je dénonce <rire> mais je comprends pas. Puis c'est pas le seul, hein, C'est pas le seul. Euh, mon collègue Michel, euh, c'est pareil. Dès qu'il pleut, euh, il va se réfugier dans le tram. Ouais, merci les gros, c'est cool. Merci beaucoup. Bon hein. oh là, là, j'ai dit un gros mot. <rire> Désolé, sur le moment. Oui, mon collègue Michel, euh, donc oui, euh, oui, ouais, c'est ça. Il est pas. Pourtant, il, est, il, a, il, enfin, il a ses équipements et tout, mais euh, bon, il a pas envie. Écoute, si t'as pas envie, bah tu le fais pas, voilà, tout simplement, c'est ce que je lui dis. Mais bon, du coup, il, il vit un mauvais moment, et à chaque fois qu'il arrive le matin, parce qu'on arrive euh, pratiquement en même temps, et à chaque fois qu'il arrive, il me dit, non mais c'était nul en fait, euh, j'ai attendu le bus, c'était bondé là-dedans, en plus il commence à à se flipper. Donc là, ces derniers jours, euh, par rapport à la tension montante euh, avec ce virus-là, il commence vraiment à, à s'appliquer, euh, à continuer à venir à vélo parce qu'il a réalisé que euh, il était dans des bus bondés, dans des tramways bondés et que finalement, euh, bah, il s'y retrouvait pas euh, par rapport à ce qu'il recherchait, c'est-à-dire euh, se protéger de tout ça, justement. Et puis avec les aléas, des transports, euh, voilà, bon, les bus, les tramways sont directement impactés par le trafic automobile. Les tramways c'est tout bête, c'est qu'à chaque carrefour il y a des véhicules qui bloquent des intersections, mais le tramway il est censé passer au centre de ces intersections, donc c'est beaucoup plus compliqué. Alors pourquoi je te parle de Colin et de Michel Parce que tous les deux euh, circulent sur un vélo à assistance électrique. Nickel les super il est parfait, hein, sans rien. Et que moi-même, à ce moment-là, je circule sur un vélo assistance électrique. Alors effectivement, il y a un autre phénomène, notamment sur ce boulevard circulaire qui montait jusqu'alors, c'est que ça t'aide beaucoup quand même. En fait, ça rend ton itinéraire plat. Voilà, là où il y a quelques petites bosses de ci de là. Bon, en toute honnêteté, mon itinéraire est majoritairement plat. Il y, a, voilà, il y a deux, trois petits coups de cul. Et euh, bah, cette assistance électrique, elle vient lisser un petit peu euh, tout ça. Mais euh, d'abord, ça a un coût, l'assistance électrique. Et puis, euh, à mon sens, c'est une contrainte. C'est une contrainte parce que là où tu, tu attrapes ton vélo n'importe comment, là, il faut quand même que tu t'astreignes tu à à gérer juste le niveau de charge de ta batterie hein, parce que toutes les personnes qui ont expérimenté la panne de batterie avec un vélo à assistance électrique te le diront ça passe, ça passe, ça passe ça fait tout drôle hein. ça fait des picotis dans le ventre là tu te retrouves avec un âne mort entre les jambes <rire> c'est très pénible et du coup euh Là où c'était un avantage, ça devient un sérieux inconvénient. Et puis là aussi où ça devient un inconvénient, c'est juste que bah il y, y a voilà, j'en parlais la dernière fois, il y, y a cette petite propulsion qui t'aide. Alors c'est de l'assistance, hein, donc si tu pédales pas, ça t'aide pas. Hein, voilà, c'est pas de la triche non plus. Mais arriver à 24, 25 km/h. Ben, tout d'un coup, pouf, il n'y a plus cette assistance. Et là, tu te retrouves dans un moment très frustrant. Vraiment, vraiment frustrant, en fait. Moi, qui ai l'habitude de rouler euh, sur du plat, je suis plutôt euh, dans les 30 km heure, tu vois. Évidemment, c'est pas les moyennes que je ramène, puisque tu passes ton temps à décélérer euh, en arrivant au feu, au carrefour et tout ça. Donc, euh, ta moyenne là, se retrouve lissée euh, totalement, et, et voire euh, complètement massacrée. <rire> <rire> par le trafic automobile hein, je, je le redis encore mais ces gens nous ralentissent et notamment les carrefours et les feux effectivement néanmoins on ramène toujours une moyenne supérieure que celle qu'on aurait ramenée euh, en automobile hein, sur ce même trajet ne nous méprenons pas <rire> bon bref euh, moi j'en ai pas l'usage d'une assistance électrique parce que je suis sur un itinéraire très plat j'ai pas, voilà, pas le bon Valérien à me taper tous les jours, par exemple. Je, je, me, le, je me le fais de temps en temps, pour le plaisir, hein, pour, <rire> un petit peu par masochisme. Mais euh, si je veux l'éviter, je peux l'éviter, il n'y a pas de souci. Ouais alors, merde, oh, sérieux. Là, je vois même pas de quelle couleur est mon bonheur. Et euh, la réalité, c'est que quand je suis sur un vélo à assistance électrique, et bah, mon trajet va me prendre plus de temps, finalement. De par la topographie de mon, de mon trajet, hein, on va dire. C'est cool. dans ta chambre, on va faire tes devoirs. Ouais, mais là, mais non, quoi. Je veux dire, quand t'as un, un, un gamin euh, âge euh, début collège qui te dépose comme ça, alors que t'es avec ton gros cargo à assistance électrique, tu bon, ouais, t'as juste envie euh, de l'envoyer faire ses devoirs dans sa chambre, en l'occurrence. Non, mais quel scandale. Sale oui. jeune. Bon, là, depuis la défense, on est sur euh, cet itinéraire euh, départemental, le long du tramway, avec cette euh, piste euh, slash-bande. Euh, qui se dodline entre le trottoir et les contre-allées. C'est quelque chose que je redoutais un petit peu, justement, avec le cargo, parce qu'il y a beaucoup de potelets un peu partout. Et euh, en fait, j'ai été complètement surpris de la maniabilité incroyable de, de cet engin. Je n'ai pas l'habitude d'aller aussi lentement, en fait. C'est perturbant. Et euh, c'est facile, c'est facile, en fait. Et vraiment, c'est l'affaire de 10-15 minutes de prise en main, et puis après, tu t'as l'impression d'avoir toujours roulé dessus et puis euh, avec ce sentiment d'être euh, installé là-dessus comme dans un fauteuil vraiment, euh, c'est super confortable, bon c'est une position bien droite, bien relevée donc euh, t'as une bonne visibilité aussi et puis je pense que t'es plus visible, voilà et puis tu en imposes plus euh... pas toujours, visiblement <rire> mais euh, ouais. ouais ça c'est assez... Euh... Allez, je vais employer un terme de jeune, hein. c'est assez kiffant, comme, euh, comme sensation, quand t'es sur ton gros cargo. J'imagine que c'est un peu euh, l'équivalent du SUV euh, <rire> pour les voitures, c'est le cargo pour le vélo, voilà, sans doute. Ah, c'est là. Comment je là, comment je fais comme je fais, comment je, fais je tourne, regardez loin devant, hop là voilà typiquement le genre de petite chicane là où bah, euh, tout d'un coup oui oui c'est beaucoup plus long il hein, y a beaucoup plus d'espace entre la roue arrière et la roue avant et ça se passe pas de la même manière, vraiment les, les sensations sont pas les mêmes mais en fait euh, tu te surprends, tu n'imaginais pas que ça pourrait passer aussi bien c'est fou hein, on a plein d'a priori en fait mais euh, finalement euh, c'est quand même relativement génial puis alors euh, en, en termes de cargo j'en ai essayé plusieurs, j'ai essayé des... Des boulettes, euh, des 12, euh, 12 mécaniques aussi, hein, sans, sans assistance. J'ai déposé le petit con là. <rire> Pardon. Et euh, j'ai aucun mérite, j'ai un moteur. Puis Urban Arrow aussi, euh, Risenmüller, euh, voilà. Tinta. Euh, honnêtement, j'ai jamais eu autant d'aussi bonnes sensations euh, que sur celui-ci. Et c'est pas parce qu'on me l'a prêté, hein, je, je dis ça, euh, voilà. Le bullet euh, c'est un gros classique, c'est un énorme classique, euh, surtout des, des coursiers à vélo, hein, ceux qui livrent euh, toute la journée euh, des choses bien lourdes et tout ça. C'est un vélo qui trace, euh, il, tra il trace vraiment, tu peux l'emmener fort. Je parle de la, la formule euh, mécanique, hein, sans moteur, dans le genre cargo bike, euh, voilà. à part euh, un Omnium... Euh, tu peux pas tracer aussi fort euh, avec un, un vrai biporteur euh, comme le cargo, l'omnium, c'est encore euh, c'est encore plus agressif. Mais voilà. Mais par contre, euh, le revers de la médaille, c'est que c'est des vélos qui sont très agressifs. Et ça correspond pas forcément à, à la façon de rouler d'un père de famille de 44 ans euh, qui rentre tous les jours euh, du Paris 15e euh, à Besançon. Voilà. Moi, j'aspire à quelque chose un tout petit peu plus pépère. Voilà. Et puis surtout pour pas arriver en âge non plus. Mais alors je, serais, je serais client de tester ce même 12, mais en, en version sèche. voilà, Juste pour me faire mon idée par rapport au ressenti que j'ai eu avec l'assistance électrique, qui est quand même un petit peu penaude. Je me suis laissé entendre dire que cette livrée en moteur Shimano était quand même la plus efficace et la plus, celle qui offrait le plus de rendement, de manière... Bon bref... On arrive là, c'est fini. T'as entendu toutes mes mauvaises excuses pour essayer de me dépêtrer de cette situation incroyable. Je veux ce vélo. Je le veux. Je le veux. Bon, je te laisse y penser de ton côté aussi. Un petit bisou. Et puis rendez-vous à la GP Belle, 71 h une Nanterre, à un sur scène. Salut. Et puis n'hésite pas à passer un petit coup de fil. Tu vas voir la voix du répondeur, elle est trop sympa. Bisous.